Élection Fédération Ivoirienne de Football, qu'est-ce qui se passe J'essaye de vous expliquer, parce que c'est tellement compliqué que... Je vous montre. Fédération Ivoirienne de Football, voici les trois candidats. Et cette élection, franchement, ça a duré. Nous avons un candidat, Sidi Diallo. Il y a longtemps, il est là. Tout de suite, vous avez entendu son nom dans la chanson. Depuis les temps même, Drogba était encore mouillé de maillot. Il était là. Nous avons Didier Drogba. Il y a longtemps, lui aussi, il était là. de ne pas sombrer dans la guerre comme ça. S'il vous plaît, déposez toutes les armes. Faites les élections, organisez les élections. Et tout ira du mieux. Je... Par ces hommes qu'on n'a plus besoin de présenter, un nom et tout de suite euh, les images qui défilent dans la tête, donc, bah, le foot, l'Afrique, la Côte d'Ivoire, Chelsea, hey la Ligue des Champions, bienvenue Et à, à hey Il y a la, chaire des la Fédération Ivoirienne de Football, qui est comme une ambassade qui représente la Côte d'Ivoire à la FIFA. Donc la FIFA, son rôle, c'est de s'assurer que le football et les footballeurs sont respectés, que les jeux sont faits dans les conditions de la FIFA, que tout est fait dans les conditions, dans les normes internationales. Donc l'état fait son possible pour que la FIFA puisse bien représenter la Côte d'Ivoire dans les normes internationales auprès de la D'habitude, cette élection de la FIFA se passe discrètement, on n'entend pas parler, parce que ça se passe entre les souris, les diabatés et les idris. Donc, en famille, c'est chap-chap, c'est léger, on sait qui va être boss. Mais là, là, on entend une fois un Didier dedans, Droba. C'est qui lui-là Donc, lui... Il fait tout au nom international. Est-ce que, est que le football ivoirien vit en ce moment un coup d'arrêt après, on le sait, la génération dorée que vous avez représentée Oui, c'est un coup d'arrêt. C'est vrai que c'est euh, dommage pour le football ivoirien, mais je pense que c'est aussi euh, le moment idéal pour, pour revoir, pour repenser le football ivoirien, la stratégie euh, voilà. qui a été mise en place. Donc, Didier Drogba, il a les milliards. Il a passeport français, passeport américain, passeport anglais. Il peut passer par tous les ports. Il peut s'asseoir tranquille. Mais quand il voit le football, il se dit que ça ne va pas. Moi-même là, je ne peux pas dire le football ivoirien, ça ne va pas. Parce que je ne vois pas. Pour dire que ça ne va pas, il faut voir. Mais je n'ai rien vu. Et puis il va venir m'asseoir pour dire le football, football ivoirien, ça ne va pas bien. Et comme Didier Drouba, lui-même il est dedans. Lui-même il a fait ses preuves. Lui-même il a réussi dedans. Lui-même là, il peut s'en foutre. Il dit ça va pas donc il veut devenir candidat il dit tout est à refaire tout est à refaire pourquoi parce que on nous voit pas on voit pas notre football national on voit notre football que quand c'est international on voit même ça rapidement ça veut dire que le seul moment où on est en train de voir les ivoiriens jouer au ballon c'est qu'ils ont quitté le système national ils ont quitté le, le, sous le doigt de la FIF, la fédération ivoirienne de football, pour être dans la fédération internationale. C'est-à-dire dans les grands clubs internationaux. No. C'est-à-dire dans les grandes télés internationales. Pourquoi Je vous montre. Parce que, quand vous regardez ces images... Mal, hein Alors, regardez les images qui devraient rapporter de l'argent au football ivoirien. Tu vois ça, on dirait... Échographie. Hein? On ne voit rien, on n'entend rien. On voit même pas le ballon, on ne voit pas le joueur. Ici, sont propres. Hein? Regardez comment ici sont propres. Hein? Des... Le football, c'est un spectacle. La télé manigance. On est content, on est contre, on parie, on, on boit, on se saoule. Il y a l'autre là, hein, qui est Cristiano. Il même l'a jeté bouteille de coca. Tout ça, c'est manipulé. Mais ça donne du spectacle. Alors, il faut quitter ces mafieux, il faut rentrer dans le nouveau monde. Ces mouvements de zamou, de sorcellerie, de gourou, de mafieux, on en a marre. Si j'ai parlé mal à quelqu'un, excusez-moi, je suis juste un bon patriote. Merci. Déjà, tous les Ivoiriens supportent ces gens de club-là. Pourquoi Parce que les images sont propres. Pourquoi leurs images sont propres Parce que leurs images apportent de l'argent. Hein? Donc Drogba dit, il va venir changer tout ça, il va faire de toutes sorte que, vous voyez le vieux père Fabrice Sawignon, quand il invite l'attentif biscuit de mer à la télé, c'est parce qu'il faut boire son caleçon, hein? c'est parce que l'attentif biscuit de mer quand il va sortir dans la télé, ça va apporter de l'audience, ça crée de l'engouement, ça donne aux gens de toujours continuer de regarder et, et la télé sans filtre. Et quand on regarde, lui, il met la pub. Quand il met la pub, il gagne le jet et toujours les images sont au Toujours il cherche les. C'est ce que Didier Droba veut venir faire. Il veut venir ouvrir les portes à des gens qui ont envie d'investir déjà dans les images qui sont une priorité pour le, le, le, le championnat national. Parce qu'on n'arrive pas à comprendre que la seule fois où on entend parler d'un de nos enfants, c'est qu'il est à l'international. C'est valable pour tout, comédie, sport. Mais aujourd'hui, c'est le sport. Regardez aujourd'hui les clubs de sport en Afrique. Des propriétaires de transport, ils sont propriétaires de clubs de sport. Et ils sont là, ils donnent un peu, un peu, un peu, un peu un peu aux joueurs. Dès qu'il y a un joueur qui est un peu prématurément prêt, on le vend. On le vend où Au Maroc, à l'Algérie, en Tunisie. Souvent même, le contrat est mal ficelé. Et ces gens-là, ils sont là-bas, ils souffrent. Je vous dis, ils souffrent. Ils sont versés des milliers, des milliers là-bas. Le propriétaire, comment un transporteur peut devenir propriétaire du club Il peut devenir investisseur. Tout le monde peut devenir investisseur. Mais il faut que tout ça soit recadré et ficelé. Donc, il faut des gens comme Didier Drouba, je pense. Oui. Regardez comment le terrain est b. Regardez comment le terrain est b. Déjà, comment les gens arrivent à remplir le terrain c'est n'est pas l'information, la communication. Et quand on, quand on, on informe, on communique, c'est quoi la contrepartie C'est la billetterie. En retour, on vend des billets. Et quand les gens qui achètent les billets, ils s'en vont regarder quoi Ils vont voir un spectacle. C'est un spectacle réconcilié. Le football, c'est quelque chose de grand, d'énorme. Ça peut rapporter des milliards. Il y a les pays comme l'Espagne et autres. Il y a, mais le budget de la télé... Ça dépasse le budget de la Côte d'Ivoire entière. Budget de télévision pour filmer le match. Il y a un enjeu. Il y a des emplois derrière. Tous ces gourous-là, paix. franchement, votre temps est un peu arrivé. Maintenant, laissez-nous Devenez des spectateurs. Regardez-nous, laissez-nous faire. Merci. Mon épouse.